à l'aperitive c'est assez simple c'est des coupes de champagne à 125 mètres de loin donc de, temps de là jusque là ils sont censés avoir fini de boire d'envers. verre il aura une autre équipe qui va les accueillir les faire rentrer dans la salle de restaurant on a essayé de mixer les équipes pour les entrées, les amuse-bouches, les poissons pour la viande et les desserts. à chaque fois, d'avoir un élève français, un élève italien, un élève laiton. J'ai nommé des chefs de partie et on fait les tests des recettes pour pouvoir être au point et pour pouvoir justement diriger l'équipe par la suite avec les Italiens, les laitons, en français et en anglais. Avec le château. C'est pas encore terminé, il reste un petit centre de table, un signe avec un bouquet, et à l'intérieur, on va placer du coup, comme je vous disais, les noms de la table. Par exemple, là, c'est Louis Eustache Eudes. à table à nos côtés ce soir donc merci beaucoup je vous souhaite maintenant à toutes et à tous une très belle soirée et un très bon appétit. Pour la mise en bouche on est donc sur fraîcheur de petits pois à la menthe, l'entrée on va être sur les œufs en damier, bouteille à l'ancienne et pois cassés. Pour le premier plat donc le poisson on est sur une balottine de sol. Pour l'accompagner, vous avez du poireau et également une vinaigrette à la truffe. Pour le deuxième plat, nous sommes sur la pintade en deux cuissons. Donc vous allez retrouver du coup les cuisses qui ont été confites, également les suprêmes dans une pâte à épices. Nous avons le dessert. C'est une révélation chocolat praliné. Je vous souhaite une bonne fin de dégustation. Et voilà. Merci beaucoup.